Simone Veil, pour son courage. Révolte. Ah, sans hésitation, euh, tracé 1. Le tracé 2 va coûter des millions d'euros supplémentaires pour une augmentation de la circulation dans Poissy. Je pense que cette question euh, ne me concerne plus, puisque j'ai quitté LREM depuis bien longtemps maintenant. Par contre, sur Poissy, vous avez un candidat qui cumule les deux investitures. Je ne pense pas qu'il faille opposer les deux, puisque les causes sont les mêmes pour la crise sociale et pour la crise écologique de mon point de vue. Agir. Je suis plutôt existentialiste. Pour moi, les femmes et les hommes sont définis par leurs actes. Donc, il est important d'agir. Plaidoyer. Il est fondamental que les associations participent à l'élaboration des lois et de la décision publique. Rêve. Il y a une citation que j'aime bien de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Important de rêver en politique. Piste cyclable. La 104 en zone urbaine est un projet dangereux et toutes les études démontrent que cela suscitera un accroissement de la circulation. La rénovation. Euh, le déplacement coûterait le double de ce que va coûter la rénovation. Et euh, en quoi gêne cette prison Une ville, ce n'est pas que du foncier. Vers un moitié plein, toujours. Hum, chance, Je ne crois pas du tout au destin. Montagne. Je suis originaire d'Isère, entre Lyon et Grenoble. Les deux. Euh, golf euh, à bêtement pour améliorer la concentration et euh, le crossfit pour euh, garder la forme. Proust. Philo. Hum, Hegel. Christine de Pizan. J'ai joué aux jeux vidéo, mais je préfère les jeux de société. École publique. Qu'il y ait un choix d'école privée euh, ne me pose pas de problème. Maintenant que la ville de Poissy ait décidé d'octroyer 750 000 euros euh, pour l'ouverture de cette école Espérance Banlieue, me choque. Thierry Yon Lannister euh, François Cossusco puisque c'est avec lui que j'ai démarré en tant qu'élu à 18 ans. À l'époque il n'était pas encarté, il m'avait choisi pour être euh, sur sa liste. Euh, C'était quelqu'un euh, d'une grande dignité et d'une éthique incontestable. Euh, L'œuvre euh, que l'on mette en valeur la Villa Savoie me semble être une évidence. Par contre, ériger une statue à la gloire de l'homme euh, en centre-ville de Poissy ne me plaît pas du tout. J'aurais préféré que cette statue n'existe pas. Futur